Salut tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir. Aujourd'hui on fait la dégustation numéro 36 et dans cette dégustation on va ouvrir un petit paquet que j'ai commandé à la SQDC. J'attendais le facteur. Le facteur est passé. Donc on va mettre ça de côté. Euh, dégustation numéro 36. Grâce à qui? Grâce à Max. Merci Max. Merci Wella. Merci Sam Black et merci Matt. C'est la deuxième variété que les Cat Boys m'envoient. Et aujourd'hui, pour la dégustation numéro 36, on va parler du Purple Banner. Voici l'échantillon que j'ai eu. Juste assez de me faire un joint. J'imagine que c'est un point 3, juste. Le Purple Banner, c'est quoi? C'est du Purple Cush mélangé avec du Bruce Banner. Et puis là, ça fait quelques quelques minutes que je le sens, que je, je le respire. Et puis, ça, ça me rappelle là, le Bruce Banner que j'ai déjà goûté d'un de, de, de, abonné qui m'avait envoyé un échantillon de Bruce Banner. C'est du 4A, c'est de la grosse qualité. Euh, on va essayer de regarder ça avec la caméra. Mais moi, quand je regarde ça ici là, avec mes superbes lunettes, là. C'est plein de cristaux, c'est blanc, blanc, blanc. Euh, c'est à un autre niveau. Alright, on essaie de regarder ça ensemble. Regardez-moi ça, mes amis. On va essayer de trouver ça. Regardez. Regardez-moi ça. Je pense que là, là, vous voyez très bien comment c'est beau. En vrai, là... C'est encore mieux. Je pense que... Je vais fumer ça tout de suite. Alright, on est de retour. Donc, euh, merci encore là, à Willa, Sam Black, Max et Matt pour le Purple Banner. C'est eux qui m'avaient donné là, le Ultra Pink, une des variétés là, qui a été ma cinquième meilleure avis. Là, euh, c'est incroyable du cannabis, là, euh, qui vient euh, du BC ou de internet. Très bien, l'arôme. Euh, ça n'a peut-être pas le goût gazi. Pourtant, quand on regarde euh, avec quoi ça a été fait, le Purple Banner, c'est du Purple Cush et du Bruce Banner. Et le Bruce Banner, ben, c'est fait avec du OG Cush et du Strawberry Diesel. Puis là, je pas le petit bout de couche de gazi, mais on va le fumer. Des fois, quand on le fume, on va y aller avec un papier, là, « Smoking Green ».« Green », j'imagine, là, c'est pour l'environnement. Sans chlorine. Papier sans chlorine. Dans un papier quand même assez épais. Je ne sais pas si ça me tente de prendre ça, là, pour euh, fumer ça. Je fume le papier. Je respire le papier. Complètement ridicule. Tiens, vous voyez là qu'il y a un petit riz là. Hey, vous avez vu mon, tous mes papiers? Je les ai tous sortis. J'en ai plus après ça. Il va falloir que je m'en rachète d'autres. Beaucoup de papiers, là. Euh, un écart là-dedans. C'est un petit peu trop gros, là. Donc on voit qu'il y a le riz là, le papier un petit peu plus mince, un papier que je connais. Puis, quand j'ai un cannabis comme ça, là, 4A, haut là, de gamme, je veux pas euh, fumer de papier, là, je veux vraiment euh, goûter au cannabis le plus possible. Puis là, je pense qu'avec tout ça... J'essaie de trouver mes cotes en verre, puis je sais pas ce que j'ai mis ça. Voyons donc ce que j'ai mis mes cotes en verre. Oh my god! Pourtant, je ne sais pas tout utiliser. Vous voulez pas rester avec nous autres, on va rouvrir un paquet. Pas pire, là. quand tu veux le manger, même là... Euh Surélevés comme ça, à place du sol on dirait qu'ils sont euh, plus apprivoisables Passons son poil, c'est incroyable je sais pas ce qui sont mes cotes en verre j'aurais aimé ça, fumer ça avec un cote en verre pourtant euh, je me demande bien ce que c'est rendu ça on va mettre un petit bout de carton Alright. Donc, euh, je me suis commandé ça de la SQDC. J'ai été chercher mon paquet au bureau de poste hein, parce que le facteur euh, Il vient plus à la porte porter sans main propre à cause du euh, COVID. Donc. Euh, On va allumer ça. Merci encore les boys. Le Purple Banner. Vraiment du beau cannabis. J'suis vraiment gâté. Merci les boys. Il oh, y a un petit goût Il y a un goût gazi il est très très bon, il est super bon, j'aime mieux le ultra pink, mais euh, c'est du très haut de gamme, vraiment très bon là, c'est incroyable, aïe <rire> ah, c'est incroyable ce cannabis là les boys, ah. cendre est très blanche. Vraiment pas foncée. Il est fort, il est fort. Très bon. Alright, on va ouvrir le paquet ensemble. Merci à Willa. Merci à Sam Black, à Max et à Matt. Alright, il y a quatre euh, paquets là-dedans. Deux euh, qu'on connaît très bien. On va commencer par ceux qu'on connaît très bien. Pour augmenter un petit peu là, ma facture, hein, on sait qu'il y a 5$ plus taxes. 5,75$ de taxes qu'on commande euh, par la poste. Donc, euh, je ne voulais pas commander deux contenants. Euh, je commande toujours euh, quatre contenants minimum, 4 fois 3.5 grammes pour euh, que mon 5,75$. Euh, me fasse moins chier. Donc, euh, on sait qu'en Ontario, la livraison est gratuite, mais ici, à la SQDC, on paye 5,75$. Pourquoi que c'est pas si pire que ça? Oui, c'est pas si pire que ça, euh, payer 5,75$ pour la livraison au Québec, à la SQDC. Pourquoi? Parce que nos produits sont vraiment moins chers. Vraiment moins chers. Comme ici, là, mon préféré, mon Pink de Saint-Raphaël, euh, 18.96 de THC J'avais tellement aimé la batch La production de 20.14 Là ici, 18.96 J'espère qu'il va être bon Je voulais vous dire quelque chose euh, Manquer mon feu d'idée, merde Oh my god Pinkush, Stan Raphael Un autre qu'on connaît très bien je me suis commandé un Della Hayes, super Sativa, vraiment, il me réveille vraiment euh, dans mon top 5 là, Sativa, allez voir ça mon top 5 Sativa, 20.82 THC, Della euh, Hayes de, de Saint-Raphaël, vraiment, euh, ça fait travailler la tête, vraiment, vraiment, travailler l'esprit, donner le de l'imagination, le Della Hayes de Saint-Raphaël. Oui, ça je vais vous dire, je viens de m'en rappeler. Le pinko de Saint-Raphaël, il est 30$ et 50 sous à la SQDC. Dans en Ontario, il est 40$. Donc, c'est pas grave de payer 5 et 5 pour la livraison. Donc, on reste au Québec. On reste au Québec. On reste avec la SQDC. Les prix sont vraiment moins chers. Deux nouveaux produits. Deux nouveaux produits. Euh le Dead Boba de Namaste. J'ai hâte d'essayer ça. Namaste, hein, c'est la compagnie euh, Zenabis. Donc Zenabis produit le cannabis et, et ils ont donné la marque de commerce Namasté. Ils ont euh, plusieurs variétés à la S.Q.D.C. Et euh, ils ont eu des baisses de prix aussi là. Euh, je pense que même la semaine dernière, euh, le produit le plus populaire de Namasté, c'est le Ultra Sour, on se rappelle très bien du Ultra Sour, un Sativa, et le contenant il est en vert, hein? la couleur là, est verte. Donc euh, je voulais juste vous dire, là, ils sont rendus à 29$, et hey, j'ai très bien patiné ici les boys, 29$ et 60 sous, et euh, on a quatre produits à 29$ et 60 sous dont le Dead Boba. Et un autre ici que j'ai, c'est le Citrique. Le Citrique. Je pensais que c'était le Critique. Donc le Citrique, la variété dans le pot du Citrique, c'est du Lim Lime Skunk avec Orange Valley OG. Wow. J'ai bien hâte d'essayer ça, le Citric, avec un taux là, de THC. Combien? 16. 16,00. Donc, on va essayer ça bientôt, le Lime Skong avec du Orange Valley OG. Et puis le Dead Boba, je pense que c'est du Dead Boba, à moins qu'il nous, euh, nous fasse une autre surprise. Les deux produits sont à 29,60. Donc, euh, c'est vraiment ici, là, Dead Boba. Eux, ils ont écrit, là, Boba Kush mélangé avec du Dead Star. C'est des beaux affaires, des belles arômes, mais on n'aura pas de la qualité 4A là-dedans. Là. On va être de la misère à avoir du 3A. Euh, J'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. Euh, ils ont des produits à 24$ et, euh, et 60 sous. Ils ont trois produits à 24 et 60 sous, le Wapa, Sensi Star, SHISHKABERRY. et puis euh, ils ont un produit à 25 et 50, le Durgomator, deux produits avec CBD. Euh, Namasté, euh, vraiment euh, spécial comme compagnie, plusieurs variétés, euh, des arômes vraiment particulières, chacun, elle' là, ont un goût différent, et puis euh, l'action à la bourse c'est 6.5 sous. 6.5 sous, puis t'es propriétaire, t'es actionnaire de Namasté Zenabis Global. Donc, euh, soyez attentifs euh, sur Instagram, cliquez sur ma story, et puis vous allez voir là, les vidéos à venir, et euh, comme ça, vous allez savoir, c'est quand qu ça va passer sur YouTube. Les deux produits de Namasté. Cette semaine, pour ceux -là qui ne sont pas euh, familiers avec Instagram, on va essayer un produit de Jean, un produit avec CBD. Merci à toi Jean. Et puis ça c'est un produit qui vient de l'Ontario, hein? Ontario Cannabis Store, le Cali-O euh, California Orange. 7.7 de THC, 9 de CBD. Plus tard cette semaine, on va essayer le Afghani Cookie. On l'a déjà essayé avec Winman. Donc, ça va être euh, une mise à jour du produit. On va voir l'évolution. Je vais aller voir un peu ma première vidéo, voir ce que j'en pensais. Et puis, on va voir s'il y a des grosses différences euh, au moins un an plus tard. Hein. Donc, le Afghani Cookie, ça vient de Dubon Select avec un pourcentage 15,5 seulement. 15.50. Et euh, sûrement à la fin de la semaine, dans aux dans Danse aux fraises de Sunzial Grower, euh, une compagnie là, à 54 sous américains euh, par action. Donc tu peux être propriétaire de Sunzial Grower pour 54 sous. Donc, euh, that's it. On va continuer avec le Purple Banner, vraiment incoherant. Plus ou moins 22% que les gars y ont écrit. Ah oh oui, hein, c'est sûr. C'est très bien. Très, très, très bien. Donne un pouce à la vidéo. Ça va montrer mon, mes vidéos à plusieurs personnes. Parce que YouTube, là, ils font. Euh, ils montrent la vidéo aux gens seulement s'il y a des pouces. Euh, écris les commentaires. Abonne-toi, active la cloche, merci d'avoir écouté la vidéo, merci pour le joint les boys, Max, Wella, Matt et Sam Black, merci, et puis on se laisse là-dessus les boys, j'avais-tu quelque chose d'autre à vous dire, on se laisse là-dessus, ciao.